Et bah ben, ça tourne. Bonsoir, nous sommes le STRAS, le syndicat du travail sexuel. Nous sommes un syndicat autogéré et nous avons décidé de prendre la parole directement sans passer par des tiers. On en a marre en fait d'être interviewés par des journalistes qui tronquent nos interviews, qui ne diffusent que les moments qui les arrangent. Alors on s'est dit, ça suffit. La vidéo YouTube nous offre l'opportunité de prendre la parole, et donc on le fait. Alors on a imaginé une émission, ça s'appelle, on l'a appelée Putopia. C'est une émission qu'on espère euh, régulière, à peu près tous les mois, et qui euh, a pour sujet euh, le travail du sexe par les personnes concernées, les travailleurs et travailleuses du sexe. Alors dans cette émission, on imagine en fait, euh, vous parler de politique, c'est-à-dire des questions qui nous intéressent, puisque euh, en ce moment, euh, avec la loi notamment sur la pénalisation, nous avons fait l'objet des médias et il est temps en fait de restituer notre parole. Nous avons aussi décidé de parler euh, de culture, puisque la représentation euh, du travail du sexe est, euh, comment dirais-je, euh, très présente. Il y a beaucoup de films qui se font sur le travail du sexe fantasmé. Or, il y a des productions artistiques, culturelles, qui sont faites aussi par des travailleurs et travailleuses du sexe. Et ça nous semble important d'en parler. Et donc cette émission sera l'occasion aussi d'en parler. Et puis enfin, euh, on parlera des infos métiers, puisque euh, plein de questions se posent. Et euh, on profitera de cette émission pour, euh, pour y répondre. Alors, euh, bah, c'est une première émission. Hein. On, ouvre, euh, on ouvre une voie, on ouvre la voie de Putopia. Donc euh, comme toute première émission, elle sera imparfaite, euh, plein d'imparfaites. Déjà, bon, on est à un panel euh, très blanc, hein, vous pouvez euh, le remarquer. Et euh, on espère justement que des communautés euh, nous rejoindront pour pouvoir parler euh, bah, de ce qu'elles vivent, de, de ce qu'elles traversent et communiquer euh, avec leur communauté. Cette première émission est aussi une émission qui n'est pas en direct, qui n'est pas en live, mais on espère bien à terme qu'elle le devienne pour qu'il y ait plus d'interactivité entre les personnes qui nous regardent et ce qui se passe ici. Voilà. Euh, bah pour cette première émission, en fait, on, on, on, on s'est dit qu'on allait focaliser sur le STRAS, le syndicat du travail sexuel, parce que c'est un syndicat qui est très peu connu. Euh, on en parle beaucoup sans savoir en fait ce qu'il est. Et donc aujourd'hui, la parole va être consacrée à ce syndicat. Et je laisse Vénus, ici présente, qui sera notre fil conducteur tout au long de cette soirée. Alors bonsoir, je me présente, je m'appelle Vénus, j'ai 20 ans et je travaille du sexe, membre du conseil d'administration du STRAS. Et pour commencer, je pense que ce qui sera intéressant, c'est de faire un petit tour de table et de laisser chacun et chacune des intervenantes se présenter. Alors moi, je suis Anaïs, escorte depuis bientôt 8 ans et je suis adhérente au STRAS et porte-parole du STRAS. Et Thierry, euh, travailleur du sexe depuis 2002, donc ça va faire 10 euh, 17 ans. 10 déjà. <rire> euh, et euh, bah, membre du STRASS depuis sa création. Et moi je suis euh, Axel, dominatrice professionnelle et travailleuse du sexe depuis 5 euh, ans. Mmh. Du coup, les présentations sont faites, on peut passer au vif du sujet et à savoir l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que le STRAS Thierry, pourrais-tu nous donner plus d'informations à ce sujet alors, je sais que vous m'avez invité parce que j'étais là dès la fondation, donc effectivement, je peux donner un, peu, un aspect un peu historique. Mais maintenant, si c'est définir le Stras en tant que tel, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'en plus, je pense que chaque membre pourrait dire des choses certainement très différentes. Moi, je pense, que basiquement, c'est simplement euh, un syndicat, c'est simplement euh, euh, le regroupement de travailleurs, euh, et qu'on n'a pas besoin d'une reconnaissance ni de l'État, ni par les autres syndicats, ni par qui que ce soit, euh, pour euh, nous considérer nous-mêmes comme un syndicat parce qu'à partir du moment où c'est des travailleurs qui se regroupent pour défendre leurs intérêts et leur améliorer leurs conditions de travail, je pense qu'on est parfaitement dans la définition. Euh, je pense qu'aujourd'hui le STRAS a développé beaucoup d'outils qu'on n'avait pas du tout... On, a, enfin, on, est, on est parti de zéro, hein, vraiment, on a tout créé. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui on a un service juridique, le fait qu'on ait un programme de lutte contre les violences avec des cours d'autodéfense, euh, le fait que euh, on a une protection sociale avec la mutuelle, euh, voilà il y a plein de, de petits outils comme ça qui ont été créés au fur et à mesure euh, pour essayer de se protéger, de se défendre mais je crois qu'en fait même encore aujourd'hui quand je vois les nouvelles adhérentes, les nouveaux adhérents qui arrivent c'est peut-être simplement aussi le fait d'offrir un espace entre nous euh, puisque la stigmatisation est plus forte que jamais et je me demande même si on recule pas euh, avec euh, un état d'esprit qui est de plus en plus où euh, voilà, soit on est des, des pauvres demeurés euh, des pauvres filles, des victimes euh, des gens qui ne savent pas, qui sont manipulés qui sont malades, qui sont endommagés bon, plein de représentations comme ça soit au contraire on est vraiment des salopes libérales, égoïstes euh. et ça c'est un truc qui est de plus en plus renforcé euh, je trouve avec le, le dogme actuel euh, et je pense que le... j'ai l'impression qu'il y a eu des époques où en tout cas les, la pute faisait partie de la culture populaire, que c'était un personnage respecté Aujourd'hui, on perd aussi ça et les... euh, Alors après, là, là où on a gagné, je pense que c'est euh, aussi sur le fait qu'il y a une plus grande diversité dans le mouvement, soit par rapport aux identités de genre, aux nationalités, aux origines, mais aussi par rapport au mode de travail. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois euh, les camgirls, les actrices porno, euh, les gens de différents secteurs, dans l'industrie du sexe, hein, euh, qui euh, se montrent solidaires par rapport à la lutte contre la pénalisation des clients, par exemple, euh, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense qu'il y a dix ans en arrière, euh, avant la création du Strasse, chacun serait resté un peu dans son coin en disant « moi je suis pas pute » ou euh, « moi je suis ceci mais je suis pas cela » ou ça je trouve que maintenant il y a… Une... le terme « travailleur, travailleuse du sexe » finalement il a permis aussi, et c'était un début hein, de... c'était de déstigmatiser mais aussi euh, de... de créer de nouvelles solidarités et je pense qu'on a quand même en partie euh, réussi, il y a moins de discrimination entre nous, il y a plus de solidarité. Bon après il y a aussi plus de concurrence à cause de la précarisation qui a été renforcée, mais bon, je pense qu'on a quand même. Puis le. Peut-être qu'avec Internet aussi, je pense qu'on a une.. On a une visibilité qui est plus forte, on a, on a une communauté qui est plus forte. Du coup, c'est intéressant que tu parles de cette communauté et de l... du rapport au Stras. Et concrètement, je voulais rebondir là-dessus pour te demander qui est-ce qui pouvait rejoindre l'association par enfin, le syndicat <coughs> Euh, alors, en 2009, quand le STRAS s'est créé, on avait accepté à l'époque qu'il y ait aussi euh, des personnes euh, sympathisantes, sympathisantes ou membres passifs hein, euh, qui puissent... Euh, bah, qui n'avaient aucun pouvoir, hein, c'était vraiment essayer de, bah, de soutenir euh, aussi le syndicat. Puis on a vraiment clarifié les choses, puisque je pense qu'il y avait ce soupçon que le STRAS n'était pas par pour les travailleurs du sexe. Alors que dès le début, c'était vraiment le but. Il euh, faut savoir qu'avant 2009, il y avait déjà des organisations qui, qui existaient, mais c'est vrai que le porte-parole là était souvent euh, de la part de personnes qui soit ne voulaient pas être identifiées comme travailleurs du sexe, soit étaient une alliée. Et on, du coup, on restait dans cette idée euh, euh, d'incapacité, cette idée que les travailleurs du sexe ne peuvent pas parler par elles-mêmes et que euh, du coup on est forcément dépendant euh, d'autres personnes ou d'autres mouvements. Et je pense que le STRAS a essayé de casser ça, en disant euh, « bah pour être porte-parole être il faut être travailleur du sexe, euh, pour être membre du CA il faut être travailleur du sexe, et même pour être membre du STRAS il faut être travailleuse du sexe. » Donc euh, finalement on a, même, on a même supprimé ce statut de sympathisant euh, membre passif, passif qu'on avait au début, euh, et donc en fait tous les membres du STRAS sont, euh, travaillent dans l'industrie du sexe d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a toujours ces euh, mensonges qui circulent sur le fait que euh, il y aurait, ce seraient des personnes qui ne, qui ne seraient pas concernées ou qui parleraient à la place, ou un lobby-prostitueur qui, euh, qui euh, parlerait à la place des vraies prostituées, mais euh, en fait. Euh, je, je sais pas. <rire> voilà, il n'y a pas ouais, de... Mais, euh, oui, pour reprendre, c'est vraiment que des travailleurs et travailleuses du sexe. Après, qu'est-ce qu'on qu qu met sous la qualification, ou le qualificatif de travailleurs et travailleuses du sexe Il y a évidemment euh, les escortes, les prostituées, les sexcameuses, les sexcameurs, euh, les assistants et assistantes sexuelles, les dominatrices dominatrices professionnelles, enfin, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais en fait, c'est le, le travail ah, du, du, du sexe au, ouais. au, au sens large et euh... Enfin, moi je sais pas si oublié quelqu'un la non. liste est longue donc c'est probable que tu, tu oublies ouais. certainement des catégories je pense que peut-être ce qu'on pourrait rajouter c'est aussi par rapport au fait que euh, notre compréhension de travailleurs travailleurs du sexe euh, n'est pas euh, inclusive des euh, personnes qui tirent profit du travail sexuel parce que c'est une autre critique qu'on reçoit que soi-disant on serait ouvert aux clients et aux proxénètes euh, ce qui n'est évidemment pas le cas euh, par rapport à notre politique d'adhésion euh, et euh, autant dans certains pays dans le monde, c'est le mot sex worker peut être inclusif et comprendre euh, aussi euh, des personnes qui euh, sont des positions managériales, etc. Parce que la personne a pu avoir un passé euh, elle-même salariée ou, ou travailleuse euh, et ensuite devenir manager. Nous, on a quand même pris le, fait le choix que même dans ces situations-là, euh, on n'acceptait on pas les adhésions des personnes qui avaient une position de euh, euh, privilégier dans un rapport de subordination par rapport à une autre travail du sexe. Donc euh, ça, je pense, c'est important de le rappeler parce que du coup, c'est pareil, c'est aussi euh, des, des mensonges qui circulent sur nous, comme quoi euh, il y aurait des proxénètes au stress, alors que ou il y a des, pas ou pas des de patrons, bah, c'est un syndicat. De... Donc le but, c'est aussi mmh. de lutter euh, euh, dans un rapport de force euh, contre les patrons euh, quand il y a du salarié à cacher ou ce genre de choses. Ok, mmh. bah, du coup, je vais en profiter pour revenir sur les personnes qui profèrent ce genre de de remarques à nos égards, à savoir les abolitionnistes, qui ont eu un impact assez euh, dramatique sur le traitement de la QPC. Et c'est pour ça que je demanderai à Anaïs d'expliciter un peu les notions de QPC. Alors la QPC, ou question prioritaire de constitutionnalité, est euh, une arme juridique que nous avons entamée pour essayer de, de casser la loi de pénalisation du client. Il y a eu un très très fort lobbying de la part des abolitionnistes hein, qui bien sûr s'opposaient à ce que cette loi soit cassée. Et en particulier, euh, ils ont utilisé des moyens euh, qui manquent de déontologie. Ils ont en fait outé les personnes qui s'étaient euh, portées requérant dans bon, cette UPC, donc euh, les différentes personnes qui, travailleuses du sexe hein, qui étaient allées en justice. Hein, devant le Conseil constitutionnel, pour demander à ce que cette loi soit retoquée, euh, ont été outés, leur nom a été diffusé dans la presse, euh, et ça c'est le, le fait, en fait d'abolitionnistes. Donc ça c'est véritablement une méthode qui est utilisée par les abolitionnistes pour empêcher les travailleuses du sexe de parler. Euh, très très clairement, euh, ces personnes prétendent vouloir euh, euh, améliorer notre sort, et... Euh, lutter pour notre bien, la vérité c'est que lorsque notre discours et lorsque nos opinions ne vont pas dans le, le sens de leurs croyances, tout est bon à leurs yeux pour nous empêcher de parler. Euh, et c'est évident que ces moyens ont empêché beaucoup de collègues de, de, de, de se constituer en fait en justice pour demander l'abrogation de cette loi. Euh, sachant qu'être outé quand on est travailleur du sexe peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Euh, autant pour certaines personnes, ça ne doit pas forcément porter de préjudice parce qu'elles sont déjà outées ou connues du grand public, comme par exemple nous, autour de la table, les gens savent qui nous sommes. Mais pour beaucoup, ça veut dire risquer de perdre son logement, euh, être euh, ostracisé par sa famille, perdre son travail, la euh, garde des enfants. enfants euh, C'est beaucoup de risques, vraiment énormes. Donc, donc je pense que les abolitionnistes qui utilisent ce genre de procédé, et ils le font de façon assez régulière, euh, sont des monstres. En fait, ils sont prêts finalement à mettre nos vies en danger juste pour, euh, pour faire avancer leurs croyances. Et ce, au mépris de ce que nous, nous pensons réellement, de ce que nous, nous vivons réellement. Quand une travailleuse du sexe prend le risque de s'exprimer, c'est un vrai risque qu'elle prend. Quand un abolitionniste parle, il risque rien. Donc... Euh... Il peut faire carrière quand même Il peut même faire carrière <rire> Il peut devenir salarié Donc la lutte est véritablement inégale entre d'un côté des gens qui sont pleins de certitudes et de, et de morale, et de l'autre côté des personnes qui travaillent, qui essayent de survivre dans un monde difficile, et qui luttent juste pour pouvoir travailler dans des conditions décentes et garder leur vie. Voilà. Euh, alors, la QPC n'a pas abouti dans notre sens, mais, euh, mais nous restons euh, très fermes sur nos positions et nous continuons à lutter. Ok, bah très bien, merci. Et puis, puisque l'État n'a pas réussi à nous protéger, je vais donc parler de ce que nous on fait pour euh, le faire nous-mêmes, concrètement. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Axel, et notamment à... La mutuelle Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu ouais. as mis en place Alors en fait, euh, on s'est rendu compte euh, que euh, les travailleurs et les travailleurs du sexe, évidemment, n'avaient pas de protection euh, sociale, euh, pas de sécurité sociale, pas de mutuelle, pas de, pas de prévoyance. Et en fait, euh, au STRAS, on s'est dit que ce euh, serait intéressant de mettre en place un contrat collectif auprès d'organismes coopératifs, donc issus de l'économie solidaire et pas donc de l'économie capitaliste, et d'aller voir auprès de ces coopératives, en fait, pour mettre en place un système qui permette euh, voilà, d'assurer un certain bien-être au niveau santé, enfin le minimum santé. Et euh, on a démarché beaucoup de mutuelles. Certaines nous ont dit euh, « non nous ne voulons pas être la mutuelle des putes ». Donc pour des questions morales, ils préfèrent nous laisser crever, hein, si je traduis. Et euh, nous avons eu la chance de. Enfin, nous avons euh, oui, eu la chance de rencontrer la MPI, qui euh, a accepté en fait qu'on signe ce contrat collectif. Et donc euh, bah, ce contrat permet pour les travailleurs et les travailleuses du sexe en fait, euh, voilà, d'avoir une mutuelle. Mais une mutuelle de manière sécurisée et safe. C'est-à-dire que euh, la relation entre euh, leur métier à travail du sexe et euh, leur identité officielle ne peut pas être faite. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est que vraiment, c'est un processus safe. Et euh, on est reçu aussi dans des, dans des bonnes conditions, euh, puisqu'on a un interlocuteur en fait, qui permet vraiment euh, d'aborder toutes les questions sans qu'il y ait euh, du jugement euh, et vraiment en toute bienveillance. Et donc aujourd'hui, on est très content de développer ce système-là. Et puisque tu me donné la parole, j'en profite pour lancer un appel aussi aux organismes de prévoyance, puisqu'en fait on cherche vraiment à mettre en place une prévoyance, c'est-à-dire un revenu de remplacement euh, dès lors qu'un euh, travailleur ou une travailleuse ne peut plus euh, travailler parce que euh, maladie grave, parce que agression, parce que... Et donc là, il y a nécessité en fait d'avoir un revenu de remplacement, c'est ce qu'on appelle aussi de la prévoyance. Et donc euh, ça va faire trois ans maintenant que je travaille sur ce dossier, on n'a pas réussi à aboutir. Et donc euh, voilà, je lance un appel, si quelqu'un nous écoute et travaille dans la prévoyance et serait prêt... Euh, à mettre en place un contrat collectif, eh n'hésitez pas à nous contacter. Merci Axel. Pour rester un peu dans les eaux de tout ce qui va concerner les protections, on parlait de protection sociale, maintenant on va passer à l'aspect juridique, vu que STRAS on avait et on a toujours un service de protection et d'accompagnement juridique. Thierry, pourrais-tu nous donner quelques informations sur le sujet Là, Je suis, je remplace euh, notre salarié qui est euh, en, en période transitoire euh, sur le service juridique. Euh, je, bah, je pense que l'idée de départ elle est très simple, c'est que il euh, y a beaucoup de collègues qui se tournaient vers le syndicat en posant des questions sur bah, déjà la légalité même hein, du travail sexuel euh, et comprendre bah, quels sont les aspects euh, légaux et illégaux euh, parce que c'est vrai que la loi sur le proxénétisme est un peu compliquée de comprendre par exemple euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas louer un, un endroit, pourquoi est-ce enfin, on a le droit de travailler et même qu'on a le devoir de payer cotisations, sinon on peut être condamné pour travail dissimulé si on n'est pas déclaré Et de l'autre côté, il y a plein de, de restrictions à l'exercice du travail euh, qui existent, donc comme la pénalisation des clients par exemple. Bon, tout ça, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes hein, finalement, et puis après je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux euh, qui sont aussi proches des questions question du travail sexuel, euh, bah, les discriminations. Euh, euh, le droit euh, à la vie privée et familiale, les droits parentaux, il y a toutes les questions de discrimination par rapport aux banques, aux assurances, effectivement comme euh, les mutuelles, ce genre de choses. Euh, la question du droit au séjour, qui est aussi une question qui revient assez souvent aussi parmi euh, nos membres qui consultent euh, le service juridique. Et puis tout le volet euh, violence, euh, agression, où effectivement on a aussi euh, bah, comment faire pour porter plainte euh, quand la police ne veut pas prendre la plainte, euh, ou euh, des cas de discrimination, là encore récemment avec un propriétaire qui ne veut pas rembourser le dépôt de garantie, ce genre de choses. Euh, donc on fait une aide concrète, euh, trouver des avocats dans la ville où la personne est, euh, voilà, trouver des gens euh, qui peuvent du coup euh, accompagner sur le long terme. Éventuellement aussi par rapport aux questions de harcèlement, c'est qu'il y a beaucoup d'escortes qui nous contactent par rapport à des problèmes de harcèlement, et donc bah, essayer de, de renverser la peur en, en expliquant que en fait c'est la personne qui harcèle qui est dans l'illégalité euh, et donc bah, rappeler aux, aux agresseurs, aux harceleurs qu'en fait s'ils continuent c'est eux qui encourent des poursuites judiciaires et que euh, maintenant nous sommes de plus en plus organisés euh, et que donc il bah, y a une réponse politique et collective face à ces violences et qu'ils euh, ne peuvent pas continuer comme ça euh, À un moment donné c'est eux qui vont courir des risques. Oui c'est ça parce qu'en fait avec euh, le stras il y a un vrai réseau qui est en train de se former il y a des, des putes, des travailleurs du sexe en tout genre qui sont en train de se regrouper et créer une vraie solidarité qu'on avait besoin de voir et ça m'amène sur l'aspect un petit peu plus culturel du sujet en l'occurrence avec la manifestation qui, est, qui a lieu chaque année aux alentours du 16 avril où c'est complètement une sorte de pute pride où on est tous amenés à défiler, à se retrouver entre nous et à faire passer notre message politique qui est que on est putes, on est fiers, je crois qu'il y a assez de ton quart derrière moi <rire> Pour euh, délivrer ma parole et la parole de toutes les personnes qui sont concernées par le travail du sexe. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important de souligner le fait que quand on est toutes unies, on peut réussir à, à faire changer les choses. Et le SRAS est là essentiellement pour ceci, à la base. Bon, d'un point de vue un peu moins empowerant, enfin, qu'est-ce que je dis Tout est une, une question d'empowerment, que on parle de plus de toute façon. Je reviens donc aux putains de rencontres euh, ça va se passer aux alentours du. 28, 29 juin, c'est bien ça 28, 29, ouais. 28, 29, 30 juin, 3 jours. Ok, du coup ça s'étale sur 3 jours, et euh, en gros ça aussi c'est une réunion annuelle euh, au cours desquelles les travailleurs du sexe de tout horizon se rejoignent dans un lieu défini en France. Ça peut être des personnes qui viennent partout en Europe, cette année on a même des personnes qui vont venir d'Australie spécialement pour ça, et du coup on organise des sortes d'ateliers sur lesquelles sont mobilisés des intervenants, des intervenantes, des personnes qui sont directement concernées par le travail du sexe, tout comme des personnes qui sont touchées de près ou de loin, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais citer là-dessus mais non, il y a des chercheurs qui viennent voilà, et euh, euh, qui travaillent sur ce sujet-là. Et il y a certains ateliers qui sont dits en non-mixité, donc des personnes peuvent y accéder sous certaines conditions. Mais majoritairement, enfin, c'est euh, des événements qui sont à destination, qui sont faits par et pour les euh, travailleurs et travailleuses du sexe. Merci la de, de me rendre les mots. Sauf, Sauf la... la pute. Et du coup cette année ce sera euh, probablement euh, la première année où euh, on pourra tout défiler sur notre propre char au sein de la Marche des Fertés de Paris. Mais on n'en dit pas plus. Tout, tout, tout, tout. Il y a eu un antécédent à Lyon, où euh, à la Pride de Lyon on avait un char avec Abiria. Mais à Paris on n'a jamais eu de char. Donc c'est vrai que ça sera le premier. Ouais, ça serait le premier, et ce serait bien parce qu'on mmh. va fêter les 10 ans du SRAS. Ouais. Et, euh, et en fait, comme les abolitionnistes cherchent à nous isoler euh, et prennent à partie nos partenaires en, en, en les dénonçant, en leur disant c'est mal de soutenir les putes, faut les laisser crever euh, donc c'est important en fait pour les 10 ans du STRAS, je pense, de montrer que le STRAS n'est pas un, un syndicat isolé euh, de proxénètes euh, ni rien du tout, non. C'est un syndicat euh, de putes qui euh, essaye de rendre euh, juste les, les conditions de vie meilleures, parce que là on est dans une situation de, de survie. Et donc l'idée, c'était en fait de voilà, replacer le l'OSTRAT dans ce, ce contexte-là en montrant qu'en fait il est soutenu euh, par le Conseil, euh, enfin il est soutenu par une majorité d'associations et des grosses associations. Je pense qu'ils ont réussi au niveau de la classe politique puisque le fonctionnement des partis politiques, c'est aussi des rapports de pouvoir et des rapports de force. Et que donc on, a, on rencontre beaucoup de députés, de parlementaires, de politiques en général qui effectivement ont peur de parler. Euh, ouvertement euh, en soutien au travail du sexe ou même simplement même de dire qu'on euh, on a rencontré une députée encore il y a quelques temps, il disait que le simple fait de nous rencontrer alors qu'elle n'a jamais pris de position publique, elle, elle est en train de se faire son opinion, elle pas d'opinion encore sur le sujet, mais le simple fait de nous rencontrer ça avait suscité beaucoup de critiques. Euh, et donc il y a quand même tout un travail de sape hein, et de stigmatisation, et c'est vrai que le stigma euh, fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est pas que nous qui portons le stigma, c'est aussi que toutes les personnes qui nous approchent et qui oseraient euh, nous parler, s'associer à nous, etc. Alors il y a déjà les lois sur le proxénétisme hein, qui interdisent euh, déjà pas mal de choses au niveau de l'association avec des travails du sexe, que ce soit financier ou pas par ailleurs. Hein. Euh, et, et politiquement c'est vrai qu'il y a un peu ce, cette stigmatisation où... Euh, euh, le strass c'est des parias, il ne faut pas les subventionner, il ne faut pas euh, s'associer, faire des réunions avec eux, discuter avec eux. Et donc bah, évidemment, si on a une interdiction euh, morale de discuter avec le syndicat des travailleurs et travailleurs du sexe, c'est sûr que c'est compliqué ensuite de faire des lois euh, au profit, euh, oui, au, pour, les meilleurs, pour améliorer les conditions de travail des personnes, en tout cas je pense que ce n'est pas le but en réalité puisqu'aujourd'hui maintenant il y a cette, ce dogme de la sortie de la prostitution et uniquement la sortie de la prostitution comme politique publique à l'égard euh, du travail sexuel et même si c'est au détriment euh, des conditions de vie des personnes et en général évidemment que c'est au détriment des, des, des vies des personnes. Mmh. En, en parlant de ça, tu sais, j ai, j ai, j ai, on en discutait tout à l'heure, euh, un article qui était justement un bon article puisqu'il euh, y avait des journalistes qui vous avaient suivi tous les deux mmh. pendant plusieurs jours et donc et l'article n'est même pas resté 24 heures avant d'être supprimé mmh. on ne sait pas mmh. pourquoi. Oui, oui c'est assez fréquent en fait, où, euh, des articles sont faits, euh, j'ai participé à l'élaboration de plusieurs articles et de plusieurs Documentaire, où euh, les journalistes m'ont suivi pendant plusieurs jours. Euh, donc vraiment des choses qui étaient bien construites, où les gens s'étaient documentés. Et euh, comme le discours des documentaires n'était pas abolitionniste, en fait ces documentaires, ces articles ne sont pas sortis pour certains. Et ceux qui sont sortis sont restés en ligne quelques heures, maximum 24 heures, avant d'être, de disparaître, simplement et pourrait, simplement. Est-ce qu'on pourrait donner les noms de ces articles en question et des. Ils sont introuvables puisqu'ils sont issus je, je, je, non, en tout cas, moi, je ne que pas fait les... fait le risque de mettre en, en position d'héritage le journaliste qui a pris le risque. De... Oh, je parlais plutôt de, du journal dans lequel il a été publié. Ah, alors, il y a, oui, hmm? tout à fait. Euh, il y a un article qui a disparu, qui était paru sur Marie-Claire. Marie -Claire. Un article très intéressant qui donnait hmm? la parole à plusieurs travailleuses du sexe et qui les laissait s'exprimer. Et l'article a disparu en moins de 24 heures. Seuls sont restés les articles qui donnaient la parole aux clients et aux abolitionnistes. Donc, concrètement, il y a un ou une journaliste qui a fait... Qui a fait Il a un très bon travail, travail pour qui, disons, qui est venu nous interviewer, qui nous a suivis et qui a rapporté nos propos tels qu'il ne les a pas modifiés. Okay. Et l'article voilà. euh, a disparu. l'action. rédaction Pour ceux que ça intéresse, je l'ai en PDF, je l'envoie <rire> sur <sans rire> demande. C'est génial, génial. c'est aussi parce qu'il y a cette peur là, c'est-à-dire que dans un comité de rédaction ou dans un parti politique ou même à l'université, hein, parce que je connais des universitaires qui, pareil, m'ont déjà dit. Euh, euh, il faut être neutre euh, scientifiquement et ne pas être, paraître trop proche, euh, euh, donc il y a quand même ce truc, tr Alors, je, sais pas, je pense moi je pense en plus que c'est très français, c'est-à-dire euh, euh, ne pas travailler avec ton objet de recherche et considérer ton objet comme sujet, mais vraiment euh, euh, du coup euh, avoir peur pour sa carrière, que ce soit universitaire, journaliste, euh, que tu vas faire une carrière politique, enfin tous les espaces de pouvoir. Et pas que des espaces de pouvoir, parce que même dans le tissus associatif, par exemple, on a des copies de féministes qui nous disent que dans leur asso ou en tout cas dans le mouvement boisson, il ne faut pas qu'elles disent qu'elles ne sont pas abolitionnistes parce qu'elles pourraient être exclues de leur organe ou de leur mouvement féministe et ne plus pouvoir militer ou travailler. Donc en fait, quand je parle de stigmatisation, c'est ça en fait hein, aussi. Hein. C'est comment il euh, y a une peur qui s'est installée où si tu n'as pas la bonne ligne politique, si tu n'es pas abolitionniste, euh, tuer euh, pro-prostitution, tuer avec les proxénètes, avec les prostitueurs, avec toute cette, cette terminologie, c'est le champ lexical euh, qui vise à criminaliser, euh, et donc la criminalisation c'est ça aussi, c'est les personnes, euh, on a beau être considéré comme des victimes du crime, on, on continue à être dans une idée de lutte contre le crime, et donc s'il faut associer les gens au pire travers de la société, ben, les gens n'ont pas envie évidemment d'être associés à ça, donc, euh, euh, voilà, on fait, ça fonctionne comme ça, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de, de soutien de la part d'associations dans le milieu de la santé, euh, des droits humains, etc. Je pense que là, évidemment, euh, n'importe qui qui défend la santé, les droits humains, se rend compte de la, des impacts et des conséquences négatives des de toutes mesures de pénalisation, mais euh, dans les endroits où il y a encore du pouvoir, euh, eh bien je pense que les gens, même s'ils sont d'accord avec nous, ils ont cette peur de se dire je ne prends pas de risque pour ma carrière. Mmh. Oui parce que le vote euh, au Parlement serait un vote anonyme. On n'aurait peut-être pas eu la pénalisation qui aura -être... Mmh. Ah, Mais Il y a la possibilité a... de vote secret, je pense que. Ouais, ouais, bon du coup, euh, <rire> je vais passer aux petites questions qu'on nous pose sur l'internet, On avait fait une sorte d'annonce à, à comment dire, pour préparer une sorte de foire aux questions vis-à-vis de Putopia. Et la première question euh, qu'on a reçue, qu reçue <rire> c'est donc c'est quand qu'on baisse. <rire> Je pense que.. Après, on va déjà délivrer. On dépendra de bon. à quelle heure avez-vous pris le rendez-vous Oui. <rire> Et combien Et combien <rire> <rire> Pour qu'on soit d'accord sur les conditions. Voilà, ben là, quand on sera d'accord <rire> sur les conditions, on pourra. <rire> euh... Question intéressante. Oui. La seconde. Combien êtes-vous ah. Combien d'adhérents au stress euh... Le fichier d'adhérent, euh, je crois que pour l'instant, on est euh, vers 540, quelque chose comme ça. Euh, mais après, le problème, c'est qu'on perd beaucoup de contacts avec euh, des gens qui donnent le bas. Comme tu peux adhérer à ce pseudo et que les gens changent leur email et tout ça, euh, en réalité, on pourrait être beaucoup plus. Mmh. Mais bon, euh, officiellement, on est un peu plus de 500, entre 500 et 600. C'est déjà pas trop mal, 500. Bah, c'est bien parce qu'on nous dit tout le temps, oui, le syndicat, vous ne représentez que vous-même. On représente déjà 500, 500 personnes. Ouais. 500 et, personnes. Et, et, ouais. et je me demande d'ailleurs qui représente les si abolitionnistes. Bah, eux ils disent, qu'ils qu rencontrent. Euh, <rire> alors la différence de traitement aussi, c'est qu'eux ils disent qu'ils qu ils rencontrent, euh, je sais plus c'est quoi, 5000 euh, personnes par an. Non 5000 personnes par an, je sais plus. Euh, et en fait ils se servent de ça pour dire qu'en fait ils représentent mmh. l'ensemble de la classe ouais. constituée ouais. Euh, Et là on voit bien que euh, en fait ils n'ont combien ils ont d'adhérents travail du sexe dans leur organisation probablement pas beaucoup. Euh, parce que s'il suffit juste de rencontrer des collègues, en réalité, on rencontre beaucoup plus oui, de oui. collègues que oui, les oui, pas, on on pas parlé de marron, euh, en fait. Hein. Oui. Ouais, ça ça, ça, ça, ça, ça ouais. permet de rebondir sur les agissements du stras en l'occurrence, oui. tu parlais de. En quand bien même on ne ferait pas le tour des luttes sexuels euh, à Paris et en France, euh, en fait, je rencontre déjà beaucoup de collègues, même mmh. sans militer. Mmh. Donc, euh, mmh. parce enfin. Mmh. Une fois, je, je, je me rappelle, une il m'avait dit qu'eux, ils étaient sur le terrain et pas nous. J'avais dit, mais le terrain, c'est nous en fait, c'est-à-dire <rire> que oui, nous, mec. on travaille dans l'industrie du sexe, donc euh, j'ai même pas besoin, même euh, éventuellement, oui, on n'a pas de bus, on n'a pas de bus, qu'on n'est pas financé, ça ne nous empêche pas d'aller à pied ou de, de rencontrer des collègues. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une différence de traitement dans la, dans la façon dont on imagine qui représente qui, c'est-à-dire que des gens qui sont pas travailleurs du sexe et qui juste rencontrent des personnes. Qui par ailleurs, ces personnes ne sont pas forcément accompagnées ensuite hein, par l'association, euh, voire même peuvent les envoyer chier, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où on envoie chier les abolitionnistes qui se pointent euh, parce qu'ils empêchent de travailler et qu'on a autre chose à faire que de faire la prière ou de sortir de la prostitution ou je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, et, euh, mais en fait, rien que le fait de dire je rencontre quelqu'un, ça te donnerait une légitimité à, à, à parler à la, per, à, la personne, à la place de la personne, à être porte-parole. Et là, je crois que. C'est quand même un peu euh, bizarre par rapport aux règles démocratiques habituelles. Mm. Bon, je pense que c'est suffisant pour terminer toute l'idéologie abolitionniste. Ou quoi <rire> On va passer à la prochaine question. Qui était donc le fantasme mm. sur l'idée de faire des passes tarifées Alors, Quels sont ces risques Non, mais ça, c'est en fait, j'ai reçu un, un, un. Je crois que c'est un soumis ou euh, quelque chose comme ça. Quand j'ai diffusé le, la le news, quelles sont les questions que vous posez sur le strass Et il répond Je fantasme ah. sur l'idée de faire des passes tarifées, quels sont mes risques Alors, Je peux répondre, <rire> en fait. Euh, le travail du sexe est totalement légal. Euh, on peut exercer euh, l'activité de travailleur du sexe. Euh, rien ne l'interdit du tout. Euh, donc le... les risques sont nuls, en fait. Euh, N'importe qui peut, effectivement, du jour au lendemain, décider qu'il va faire. Euh, il va échanger un rapport sexuel ou une activité d'ordre sexuel contre de l'argent. Vous ne risquez rien. Vos clients risqueront quelque chose. Les personnes qui vous aident éventuellement vont risquer quelque chose. Mais la personne qui exerce l'activité est dans son droit. Il n'y a pas de souci. Après, il faut penser aussi à se déclarer quand même. Le fisc n'aime pas quand on ne se déclare pas. Oui, mais accessoirement aussi, c'est vrai qu'on on, enfin, on, on peut le faire. Enfin, on, on ne risque mmh. pas légalement d'exercer la prostitution. Mais euh, la législation euh, nous pose comme des personnes hors sol. Euh, donc mmh. on a le droit donc, de travailler et de payer des taxes. Mais on n'a pas le droit d'avoir de propriétaire d'appartement. On n'a pas voilà, de compagnie, de campagne. Non. Parce que c'est aussi des proxénètes. Euh, on, alors prendre une assurance... Euh, avoir un banquier, etc., c'est compliqué puisque la pénalisation des clients fait que l'argent qu'on touche, c'est du blanchiment d'argent, donc blanchir de l'argent, euh, les banques, c est, c est, enfin, ils, ils n'acceptent pas en fait de, que vous soyez euh, client. Une assurance professionnelle, moi dans mon métier de dominatrice, je, je, enfin, voilà, c'est un métier qui est assez dangereux, donc il ne faut pas y compter. Euh, et, et, et en fait, euh, oui, il n'y a, y a aucun risque, mais il faut accepter de vivre en dehors de la société, oui. de se cacher... Euh, d'être stigmatisé... Euh, voilà, faut, faut accepter ça. Ou ne pas l'accepter et lutter contre... <rire> je <préfère> cette <rire> okay. Du coup, je vais te laisser euh, ah, terminer la dernière question... Oui, alors la dernière question qui a une... Une très bonne question, mais on l'a reçu hier soir et donc je n'ai pas eu le temps encore de me retourner Alors Pôle emploi spectacle, dans son formulaire pour les acteurs et actrices, propose une case film érotique et pornographique. Les performeurs, performeuses porno, bénéficient donc du régime de, de, des intermittents du spectacle. Donc euh, comme il y a une case dans le formulaire.. Euh, Film érotique, pornographique, est-ce que les, les acteurs, actrices porno, performeuses, etc., ont le droit au régime d'assurance chômage dû aux intermittents C'est une excellente question. <rire> J'en je, perds mon stylo. Euh, mais euh, donc là, je vais me tourner vers les services juridiques de l'unité et nous aurons une réponse précise sur ce bah, après, point. Moi, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, oui, les acteurs et actrices porno ont le statut d'intermittent du spectacle sauf qu'il faut avoir un certain nombre d'heures travaillées pour pouvoir ensuite en bénéficier et ben le problème en fait. c'est que euh, si tu fais, enfin euh, aujourd'hui vu ce qu'est le porno euh, faut, faut faire beaucoup, euh, faut beaucoup <rire> avoir fait deux films mais en fait en général euh, euh, ta oui. carrière est quand même très courte, encore plus courte qu'il y a 15-20 ans quand les gens faisaient une carrière dans le porno réellement donc euh, en théorie oui, on a, on a accès à ce statut, en pratique euh, qui a autant, qui a les heures suffisantes pour pouvoir y prétendre C'est 507 heures sur 10, sur 10 mois, je crois. C'est ça, à peu près, le, le statut. Je ne connais pas exactement donc. le ouais, nombre d'heures exactes à avoir, mais ouais. ça me paraît compliqué. Donc, euh, voilà, à partir du moment où vous travaillez 507 heures pendant 10 mois. Mais moi, j'ai eu aussi des, des compagnies en France qui m'ont fait un CDD à la journée ou à la demi-journée. Et je trouve ça pas mal en fait. Parce que pour avoir travaillé au Royaume-Uni, où on te donne juste du cash, tu, tu signes juste l'autorisation de droit à officiellement c'est comme si tu, tu travailles pas en fait. Mm. Genre tu fais un film, tu es entre amis. Hein. Euh, en France au moins il y a quand même des, des productions qui, euh, qui font un contrat de travail. Qui parle de Jackie Michel euh, Je ne parle pas de Jackie Michel, <rire> mon fils, à mon avis a plutôt des mauvaises pratiques, euh, qui est quand même dénoncé mm. pour avoir des mauvaises pratiques euh, euh, comment dire, de, de patron. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission aujourd'hui. Bah oui, on voulait pas faire quelque chose de trop long. Euh, C'était une première. Euh, oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, la prochaine émission, a priori, pourrait être en, en mars. Euh, Envoyez-nous ça... vos questions. Envoyez-nous vos questions. Le sujet, ça pourrait être pute et féminisme, puisque le mois de mars, 8 mars. Oui. Euh, euh, le 8 mars, on aura peut-être le défilé alors euh... Euh, Peut-être, mais moi je ne serai pas là, donc euh, ce sera plutôt Vénus qui fera le défilé, je pense. Non mais on sera bien là au défilé du 8 mars. Ah on oui, oui, fouille. bien sûr. Ah, oui. On sera là au défilé du 8 mars. Voilà, donc euh, bah, merci de nous avoir suivis, et puis si vous avez des questions, euh, des commentaires, surtout n'hésitez pas, alors mais alors, euh, comment on vous l'a expliqué euh, voilà, soyez indulgents et bienveillants, puisque c'est donc la première émission. Bienveillants, puisque euh, nous sommes tous euh, des bénévoles ici, euh, comme euh, on ne l'a peut-être pas dit, mais le STRAS n'est absolument pas euh, financé euh, par euh, quelque, euh, quelque subvention de l'État euh, français ou de n'importe quoi, donc est, on n'est vraiment que des bénévoles. Et euh, on prend aussi le risque de s'exposer en faisant cette vidéo pour les raisons qu'on vous a expliquées, donc euh, voilà, n'hésitez pas à commenter, euh, mais avec indulgence et bienveillance. Et Merci. Et merci.